Elle est coincée, Cassandra Cage. Décidément, les luttons bien bas. Raiden a raison. Je sais pas ce que Shinnok t'a fait, mais t'es une cause perdue. Tu es tendu, je suis...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 Général, vous m'entendez Général Maman Je suis là, Cass. Viens, bon, on va sortir de là. Ils sont morts. casse. Et moi, je vais y passer. Quoi oh, Pas question que je t'abandonne C'est un ordre. C'est ton devoir. Le mien, c'est de finir cette mission. Maman, non On peut le sauver Je t'aime, Cass. T'embrasseras ton père pour moi. On ne peut pas annuler. On a reçu l'ordre de partir. Votre mère est morte comme une guerrière. Puissions-nous avoir la même chance J'hallucine, tu peux pas avoir dit ça. Oh, vous êtes de retour. comment la mission, c'est Seul. On est vulnérable. Qui êtes-vous Une déesse ancienne de Raiden qui vient nous railler Non, Kitana. Je suis plus que ça. Admirez. Je les ai façonnés pour veiller à l'équilibre des mondes. Mais les actions de Raiden ont irrémédiablement altéré la pureté de mon œuvre. Une douleur que vous avez sentie passer, tous les deux. Que peut-on y faire Le passé reste du passé, pas vrai Non, pas forcément. Je compte inverser le temps jusqu'au début de l'histoire, afin de tout recommencer. Même avec mes immenses pouvoirs, je ne peux pas lancer ce Nouvel Âge toute seule. En quoi ce Nouvel Âge sera différent À bien des égards. Mais avant tout, sachez qu'il n'y aura pas de Raiden. Comment s'y prend-on Tu as esquivé ma justice, détroussé les habitants de l'outre-monde. Aujourd'hui, tu paies ta dette. Tue-moi, Kotal, et tu perdras une fortune. Tu me confonds avec Shao C'est tellement mesquin de s'en prendre aux démunis. Shao Kahn l'approuvait. Sa parole faisait loi. est mort et sa loi avec lui. L'autre monde n'aura plus jamais à subir sa corruption. <tousse> <tousse> <tousse> anciens Hayden Shao Kahn Général Kotal Kotal Kahn. pitoyable pitoyable bouffon, vous voulez voler mon trône C'est le mien. Les faits parlent d'eux-mêmes. On vous a tué il y a bien longtemps, ainsi que votre ignoble géniture, Milena. Nous étions au tournoi du Mortal combat. Kung Lao venait de vaincre Shang Tsung et Quan Chi. Ces événements remontent à des décennies. Pour nous, ils viennent tout juste de se produire. Tu joues la comédie, Raiden. Quel maléfice alimente cette illusion. Si c'est une illusion, alors on la partage tous. Le passé et le futur seraient-ils entrés en collision? Kitana, Baraka, Scarlet, tous nos champions disparus depuis des lustres. Si vous êtes tous revenus, est-ce que. Je suis là, Kotal. Jade. Les coutumes d'Ostek exigent que l'on vienne en aide aux réfugiés dans le besoin. Je vous offre à toi, Shao Kahn. Je ne suis pas un réfugié, je suis le Khan de l'Outre-Monde. Libérez mon trône ou j'inonderai ce sable de votre sang. Je n'ai jamais vu Cotal, mais on dit de lui que c'est un homme d'honneur. C'est vrai. Je le connais bien. Alors, pour faire face à cette crise, nous devons l'aider. Mmh. C'est vous qui n'avez plus d'avenir, Baraka. Vos Tarkadan sont morts. Impossible. Ils se sont ligués contre moi avec Milena. Persistez et vous mourrez à nouveau. Fight. Infâme d'Arcatan. L'orpheline devenue assassin. Mieux vaut réussir à la cour de Shao Kahn que de croupir dans la rue. Les Hochteck pratiquent la magie du sang total. Mais j'en suis la seule maîtresse. Fight. Oh, no, La fierté te mènera à ta perte.